Bonjour, donc bienvenue au département de chimie de l'IUT Paul Sabatier sur le site de Castres. Je m'appelle Pascal Guillot et je suis enseignant-chercheur au département depuis 2014. J'enseigne dans différentes spécialités du BUT et notamment le domaine de la synthèse. Donc nous sommes ici dans une salle de TP de, de synthèse. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la synthèse Alors, La synthèse, c'est le domaine de la chimie dans lequel on va créer de nouvelles molécules. Et C'est-à-dire qu'il va y avoir transformation entre des réactifs qui seront mis en jeu pour permettre l'obtention de nouveaux produits. Alors, ces produits, ça peut être des petites molécules telles que celles que vous avez synthétisées au lycée. On peut penser au paracétamol ou à l'aspirine que vous avez peut-être synthétisé lors de TP. Donc, ces petites molécules ont des applications dans de nombreux domaines de la chimie, de la vie courante. Cela peut être des, des molécules qui interviennent dans la composition de parfums, de colorants, dans l'industrie agroalimentaire, la cosmétique, et probablement le domaine qui est le plus emblématique, la synthèse de principes actifs de médicaments. Mais ce domaine de la chimie de synthèse est également utilisé pour accéder à des matériaux, et notamment les polymères. Alors les polymères, ce sont des grosses molécules qui sont euh, basées sur l'association de petites briques élémentaires. Et ces polymères, on les retrouve dans la vie de tous les jours. Ça peut être le, le plastique de vos de vos bouteilles en plastique, ça peut être des semelles de chaussures, ça peut être le, beaucoup de constituants d'une automobile, mais également dans le domaine du textile avec euh, la plupart des revêtements techniques que vous trouvez sur, sur vos combinaisons de ski ou vos skis eux-mêmes. Au cours du bachelor universitaire de technologie, donc le BUT, vous serez formé pour élaborer et mettre en œuvre ces synthèses, donc au cours d'enseignement qui seront réalisés sous la forme de cours TP, de travaux pratiques et des projets. Donc une des grandes forces de notre formation, le BUT, c'est le volume horaire important qui est attribué aux, aux travaux pratiques et aux projets. Donc lors des, euh, des travaux pratiques, vous allez apprendre à mettre en œuvre euh, les synthèses. Les projets qui sont réalisés quand on le peut en partenariat avec des industriels sont pour eux vous permettre de vous rendre autonome tout au long du, du processus c'est-à-dire de l'élaboration des voies de synthèse jusqu'à l'obtention et la caractérisation du produit donc pour la voie de synthèse vous aurez à choisir les réactifs qui seront mis en jeu mais également le matériel à utiliser pour être capable de monter des montages expérimentaux tels que celui représenté ici donc où vous avez un montage un reflux qui va vous permettre de contrôler la température à laquelle votre réaction sera réalisée, mais également de, de contrôler l'addition d'un des réactifs. Et une des euh, problématiques lorsque l'on réalise une synthèse c'est de savoir si la réaction se réalise réellement. Et pour cela, vous apprendrez à réaliser des suivis de réactions en utilisant notamment des chromatographies sur couche mince, donc quelque chose que vous avez déjà commencé à voir au lycée. Et lorsque la réaction est terminée, il faudra bien évidemment l'arrêter et ensuite purifier les produits obtenus. Donc, ces étapes de purification, si on obtient un solide, on pourra réaliser une réaction de filtration, une opération de filtration. Mais si vous avez un liquide ou également un solide, en se basant sur les propriétés de, que vous aurez déterminées pendant la chromatographie sur couche mince, vous pourrez également réaliser une chromatographie sur colonne de gel de silice. Donc après avoir synthétisé et purifié les, les composés, la dernière étape consiste à les caractériser et notamment différentes techniques sont disponibles ici au département de chimie à cas plus particulièrement la DRX, diffraction des rayons X qui va nous permettre de caractériser des matériaux cristallins, mais également la spectroscopie infrarouge qui elle va nous permettre d'accéder à des informations, notamment des fonctions chimiques qui sont présentes sur les matériaux ou des petites molécules. Les analyses thermiques sont également réalisables ici au département de chimie à CAS, notamment la DSC et la TG, qui vont nous permettre d'obtenir des informations sur les propriétés physico-chimiques des composés analysés, principalement les matériaux, dont les polymères. Enfin, la spectroscopie RMN va nous permettre d'obtenir des informations structurales sur les composés qui auront été synthétisés, et ce, à la fois pour les petites molécules, mais également les grosses molécules telles que les polymères. Dans les enseignements de synthèse s'inscrivent dans une démarche de développement durable, avec notamment l'utilisation, quand c'est possible, de produits issus de, de bioressources, mais également une réflexion sur la limitation et la gestion des déchets, mais également le développement de nouveaux procédés qui sont plus responsables de l'environnement. À l'issue de votre formation, si vous avez choisi le parcours synthèse, vous serez amené à travailler en tant que technicien chimiste dans des services de recherche et développement majoritairement, et ce, dans des laboratoires privés ou publics, et ce, dans tous les domaines de la chimie, que ce soit domaine énergétique, de cosmétique, agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique également. Donc merci de votre attention et on espère vous retrouver parmi nous à la rentrée.